Je m'appelle Jotti, j'ai 22 ans, je fais l'escalade depuis maintenant 12 ans et j'ai le vitiligo depuis que j'ai 7 ans. J'ai commencé l'escalade vraiment sur un petit coup de tête et puis après c'est devenu une vraie passion d'aller dehors, en falaise et puis l'adrénaline, j'adore ça. On a une belle communauté où tout le monde est là pour s'entraider entraider et aider les autres et on est vraiment tous unis, toujours dans l'entraide et dans le soutien. On a tous un vitiligo différent et en même temps on se rejoint tous sur la même chose. Quand on grimpe, on donne toujours des conseils pour savoir comment réussir et comment trouver la meilleure solution. Il n'y a pas de concurrence entre nous. Chacun essaie de trouver la meilleure solution pour l'autre et comment aider l'autre. Mon Vitiligo, c'est vraiment euh, mon ADN et ça fait totalement partie de moi. J'adore aller voir les gens qui en ont et parler de ça, discuter de leur relation avec ça et leur ressenti. Ça me renforce dans ma personnalité d'être différent et en même temps d'être fort.